Bienvenue à toi sur un nouvel épisode de Dr Log. Dans cette vidéo on va voir un Prêtre Ombre, Deslu, 5 sur 10 mythique Il est en vert, gris, un petit peu de bleu Il a eu quand même pas mal de kills de boss, 7, 7, 5, 5, 4, 2, Il y a des logs également très récents Et vu que c'est du prêtre ombre, et que mon expertise du prêtre ombre elle est honnêtement elle n'est pas assez à jour, elle est pas assez chaude, demandé à pas de venir j'ai moi. à je vais venir montrer rapidement. Donc je vais te montrer rapidement. ville. 10, il est dans ma 10, hein, il joue prêtre ombre dans ma guilde Alter Time, où on est du coup à 9 sur 10 mythiques, tout ça, tout ça. Les encarts Les marquages <rire> le fameux marécage. Donc, ça, c'est la page oui, oui, oui. En, en mythique. Encore, il n'a pas eu l'occasion de refaire des kills, mais il a refait un petit peu d'héroïque récemment. Donc, il a une grosse maîtrise de comment taper lourd, comment taper sec en SP. Et il va nous aider à faire le Dr. Log sur cette vidéo. Honnêtement, il y a plein de choses, du coup, qu'on va pouvoir dire sur cette vidéo. Notamment, entre autres, sur ses kills, euh, par exemple, Dwangering Destroyer. Hein, tu sais, peut-être, en regardant cette vidéo, que c'est un très très bon exemple. J'aime beaucoup ce boss parce que c'est un boss poteau qui mêle également des mécaniques et des logs qui sont euh, assez bas, du coup, dessus. Et donc on va pouvoir dire beaucoup de choses parce qu'en plus il a eu la chance de ne pas mourir Donc on va vraiment pouvoir mater pas mal de trucs niveau déplacement, niveau mécanique, niveau DPS On va essayer de donner un max d'infos de façon à ce que tu sois le meilleur possible dessus sur ton prêtre ombre Et donc, on va essayer de te citer un max de choses qu'on arrive à voir Donc point info il a 223 10 level. Euh, Je te laisse te mettre sur le log qu'il a fait Destroyer le 29 avril Dessus et on va mater un petit peu son sommaire, son stuff, etc. Pour parler déjà un petit peu des stats, des choix de lien d'âme, de congrégation, de conduit, etc. Tu me dis une fois que t'es dessus, ou sinon tu peux regarder sur Ouais, ouais, ouais, je suis dessus, là. Yes. Donc du coup, il a 762 hats, 400 crit, 500 de mastery, 130 de poly. Déjà, là-dessus, qu'est-ce que, tu... qu que tu peux dire là-dessus hein Alors, euh, toujours, prio, prio intellect, quoi qu'il arrive, euh, dès que t'as une pièce de 126, tu la mets. Euh, c'est vraiment euh, bis, quand, quand tu fais des petites sims ou quoi tu te rends compte que l'intellect est environ 3,5 fois plus euh, que les autres stats Whatever mm. Ensuite euh, tu vas viser principalement la hâte bien sûr On va dire que en données in-game donc en pourcentage l'idéal c'est d'avoir 30% de hâte donc de haste Et on va dire euh, allez 14% de mastery et le reste, Versa, Crit, whatever, tu fais avec les pièces que tu t'as. Euh, il est bien en es stats, là, hein, en vrai, du coup. Là, il est, il est OK. Par exemple, je vais comparer à moi quand j'avais ça. Tu vois, moi, j'avais 875, donc j'avais un, un, un peu plus de haste et j'avais moins de mastery que lui, tu vois. Donc, euh, en vrai, ça s'équilibre un petit peu. En stat, il est pas mal. Bon, euh, moi, tu vois, je suis à 1863 et lui, il est à 1700. Bon, après, c'est Li Level qui joue un petit peu. Euh Ouais mais dans, mais mais dans l'absolu après tu, fin, je veux dire du coup il a dû aussi choisir un peu les pièces d'équipement qui lui allaient bien mais dans l'absolu euh, la, la répartition ouais. est quand même bonne quoi. La répartition ouais je... s'il a une pièce qui se ressemble un petit peu je le considérerais euh... il a mis en haste. Ouais tu vois il a pas mis les. Les, les pièces de, en Stigi, les, les améliorations. Ah ouais, les trucs avec l'entrée Ouais, ça carie aussi ça. Alors là, mm -hmm. tu vois. Ah bah tiens, regarde par exemple cette. Pa ah donc c'est pas la bise, c'est dommage. Celle-là, c'est pas celle-là. C'est sur Ximox t'as la bise en mythique qui drop, qui donne haste euh, crit. Par exemple, mm -hmm. s'il l'avait eu en 226, je j'aurais directement, directement conseillé de rajouter une euh, gemme. Ouais. Et là, vu son stuff, euh, donc les 6 gemmes, j'aurais rajouté full euh, haste. Donc il aurait gagné environ 102 haste ça aurait fait 862 avec 500 mastery, ça aurait été nickel, tu vois, mmh, par mmh. exemple. Et euh, par exemple, les bagues, c'est ça qui donne beaucoup, tu vois, là il a une s christ peut-être de chercher plus de, de mastery et enlever le crit. Celle-là est très fine parce qu'elle donne énormément de mastery et en ouais, single ouais, target, ouais, la mastery c'est vraiment mmh. goldé. Euh, le change je vous parie avec, mais si vous avez le cabaliste, essayez de, de l'avoir mmh. égale, également. Euh, pas grand chose en DPS là, Celestial Guidance. Il euh, y a Sinful Revelation en pure mono qui est au-dessus mmh. quand même. Ouais, quand même. bon après c'est pas gênant je pense de garder euh, Celestial Donc niveau. Euh, ok, perdu, et, donc, et niveau par bon. exemple euh, des, des talents qu'il a pris euh, pour ce fight en ouais. mono Alors, mono Alors la mono target on va prendre ça toujours. Mmh. Euh, ouais. il, a, il a les bons, il a tout bon. Le Hungering Void qui est, qui est très très fort. Euh, en mono target, c'est une mind bender parce que euh, même en mono target, on va jouer la, la Shadow Flame Prism, c'est ce qui est le meilleur. Donc, là, niveau talent, c'est exactement ce qu'il faut prendre. Tous les SP prenez ça en mono target, ouais. Et, et niveau des également, ouais. tu prends Nia là, ça le buff mm -hmm. quand tu ouais. mets euh, surtout ton night fée qui mm, te donne directement 8 stacks de mastery plus de la vie, c'est toujours nice de l'avoir, mais surtout la mastery. C'est assez insane, ah, je, tu mets ça juste avant ta Void Form et évidemment ton talent d'effet qui va te réduire ton CD de Void Form mmh. Et les deux conduits DPS, dissonant Toko qui se fait nerf au points mais qui est, qui est goldé en mono target et le hunting Operation que tu joues Alors en sim, il y a le Nia burst tout en bas à gauche euh, qui va simer plus haut mais euh, en fait si le boss bouge ou que tu as des mauvais procs et mmh. tout ça, il y a des fights où tu peux avoir moins c'est euh, Bardan, hein, de... euh, il ouais, est celui qui a, où tu sacrifies un dé conduit de puissance, exactement. ouais. Mm. Et euh, tu le replaces à, à, à, à la place de Haunting Operation, mais en vrai tout le monde joue Haunting Operation parce que c'est du DPS sûr, tu vois. Tu... Ouais, bien sûr. Les Shadow ouais. Apparition, elles vont toucher quoi qu'il arrive, c'est du DPS sûr. Ok, donc là il est bien en stat, il est bien en talent, il est bien conduit, il a quand même un bon E-level. Donc on va pouvoir voir pas mal de choses parce que du coup il a fait un parse à 10. Avec 100% de alors certes, par contre, il y a, y a quand même un kill timer qui est long sur le boss. Donc ouais. évidemment, ça, ça, voilà, ça aide pas, c'est beaucoup plus dur de passer sur des kills qui sont longs, mais on va pouvoir voir pas mal de choses. Dans un premier temps, ce que je te propose de regarder, euh, ça va être l'uptime au niveau des dots, euh, au sûr. niveau du mot douleur, au niveau du toucher vampirique déjà. Euh, Est-ce que tu peux checker un petit peu ce que ça donne là ouais, du coup, Alors, dessus. en gros, première chose avant de checker tout ça, il faut toujours penser en fait à la Mastery. L'application de la Mastery, c'est vraiment insane. En gros, on va toujours essayer d'avoir 99% de Vampiric Touch et 99% de Shadow World Pain Parce que en fait, si par exemple tu as 13 de Mastery, eh ben, ça va te rajouter 13% de dégâts en plus euh, sur, bah, en Mono Target à la cible qui est appliquée par les dots. C'est à dire que là, il y a environ 25% du fight où il a perdu 13% de free dégâts euh, Donc sur une Mind Blast, sur euh, mm -hmm. ce qu'on veut quoi euh, Shadow World Pain il est très bien, 98 rien à dire et par contre la Devouring Plague, bah, comme c'est notre spender, on peut pas, c'est impossible d'avoir 99 On va dire que les meilleurs SP sur des gros fights, ils arrivent à 88% Et on va dire qu'au-dessus de 80% tu es fine, tu vois Ça doit pas mal dépendre de ton montant de hâte aussi, non ça, ça dépend exactement euh, du montant de hâte Mais 55%, c'est qu'il a overcap 100% il n'y a pas ouais, d'autre euh, ouais. 55%, mmh. c'est qu'il est resté trop longtemps. Genre à, un, un bon score, c'est 80 plus, c'est ça Voilà, exactement. Si on peut voir mon héroïque, euh, on se tape là. Après, il était vois, très court. Hein. Il était 2 ouais, Moi, mon kill était très, très court. Donc mais plus par exemple, ouais. tu vois, le Clarity, le meilleur SP, si vous voulez check sur Warcraft ouais. Log, 88, tu vois. Ouais. Lui, 4 minutes de fight presque. Mmh. Donc, en gros, entre 80 et 87, bon, bien sûr, plus euh, l'uptime est haut, mieux c'est. Ouais. Donc, euh, comment on peut travailler dessus euh, avoir un wikora par exemple qui te met l'uptime de ta Devouring plague, donc c'est 6 secondes Et donc par exemple quand t'es à 80% tu delay un petit peu et quand la Devouring plague fade, tu la remets direct Comme ça tu gagnes de l'uptime, je sais pas si je suis clair Ouais, est-ce que tu joues avec le, le pandémique aussi toi euh, Genre euh, si il lui reste une seconde tu vas la remettre parce que la durée restante va être ajoutée Ouais, il ouais. Mmh. faut toujours penser à l'uptime Moi mmh. euh, j'ai le wikora Dafenard d'ailleurs que je vous recommande, il est vraiment incroyable celui de public aussi est pas mal euh, sur vago.io Mais euh, moi j'ai celui d'Afenard personnellement et en fait ça s'allume à chaque fois qu'il reste deux secondes donc euh, si je suis à plus de 50 ouais, je ouais, directement pour repartir ouais, le bah, Donc peut-être mettre Afenard si tu joues pas avec du coup euh, dessus ça peut être une bonne chose et essayer de bien faire gaffe à ça. Donc surtout le, là je vois le toucher vampirique vraiment c'est assez simple. Ouais. Vraiment c'est ouais. pareil, Afenard etc. ils vont te remettre, ils vont te, ils vont te le mettre en surbrillance. Sur où il y a la pandémie donc ça veut dire que... C'est le truc qui fait que 30% de la durée restante de tes dots vont être ajoutées à la nouvelle. Donc par exemple, si tu as une dot qui dure pendant 10 secondes, tu peux aller jusqu'à 13 secondes de cette durée au maximum. Bah, par exemple, Donc, là tu vois, oui, pardon, euh, là tu vois tu as 21% sur l'aventurique touch et comme ce que tu dis, si tu redotes à 7 secondes, tu vas avoir 27%. 27 secondes. De 27 jeu. secondes, et ouais, exactement. Donc ça, tu peux le remettre quand il reste moins de 7 secondes, donc tu es assez large. Et surtout, la durée va être rajoutée, donc au final, tu ne seras pas sur une note de 21 secondes, mais tu seras sur une dot de 27 secondes en perma, et c'est 8 fois plus agréable. Donc vraiment, ne pas hésiter à jouer là-dessus, bien faire gaffe. Et c'est un boss, où on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a des déplacements, mais tu peux quand même recasse, faire des petits casts, t'antiques un peu plus les déplacements, mais ça, on va, le voir, on va le voir juste après. Donc... Donc ok, on, on a vu pas mal les uptime. est-ce qu'on materait pas un petit peu le cycle d'open déjà, voir si, euh, voir si le oui, cycle d'open il est bon. Tu as non cast et timeline, ouais. Oh tu connais hein, ok. Je suis pas toujours sûr, hein, mais c'est pour ça que je refais Je te laisse scroller un petit peu plus okay. parce que j'ai ma caméra là, devant, ça me euh, ça me mais je peux la retirer sinon. Ouais, comme ça c'est bien là. Ouais. Là ça me plaît ce que je vois, alors. Alors, euh, oui, bon ça c'est une... minime, mais la Vampiric Touch, toujours la précast avant le pool. Mm. Mmh. En fait, un bon pool, tu vois pas la Vampiric Touch parce mmh. qu'elle est juste avant. Donc on va dire, comme c'est une seconde 2 de cast, une seconde 5, ça dépend de ouais. ton haste mmh. Quand tu vois 2, une seconde, tu commences à la précast. Déjà. En, ouais. mmh. Ensuite, tu mets le Shadow War Death pour appliquer ta Mastery dès, dès le début. Ensuite, ce qu'il faut faire, Night fait juste avant ton Bender, ça c'est très bien. Ah, là d'ailleurs, je vois un truc que j'aime pas trop, je vous expliquerai. Donc en gros, dans la théorie, il faudrait double dot comme tu as fait là, c'est super. Ensuite, il faudrait mettre ton ruby et ta, ton faille au même moment ici, comme ça parce que le ruby, euh, bon, on le réexplique rapidement, mais il faut un petit delay, il faut euh, par mmh. exemple 5 secondes pour, ça, pour, que, pour que ça s'applique, pour que tu aies le buff de crit ouais. qui va jouer sur ta longueur de Void Form. Ensuite, euh, tu appliques Trinket, Faille, Mindbender. Et ensuite, il ne faut jamais Void Form avant, il faut mettre un Shadow World Death ici Parce qu'on rappelle la légendaire, elle proc à chaque fois que tu mets un Shadow mmh, World Death mmh, ou une Attaque Mentale ouais, ouais, ouais. Donc en fait il faut Mind Bender, Shadow World Death et Mind Blast Et Attaque Mentale aussi, aussi avant ouais. Voilà, c'est ça, il faut, des stacks, il faut la proc mmh. déjà, t'as deux Free proc. Ouais. Ensuite, comme il a fait, donc en fait il faudrait juste rajouter ça avant mmh. Ensuite Void Form, PI et là c'est parti. Euh, Voidbolt toujours en priorité comme euh, je m'en souviens euh, l'autre aspect que tu avais euh, interviewé sur ta chaîne. Voidbolt on-CD tous les deux chez GCD. Tu Voidbolt, ensuite tu, tu vois en fonction de ton insanité mais généralement tu auras une Devouring Plague parce qu'avec avec tes deux dots tu auras généré assez, assez d'insanité. Et ensuite tu fais Tarota, euh, Voidbolt, Mind Blast, Voidbolt, Mind Blast sans jamais jamais Overcap. C'est vraiment la, la pré-yo. Et tu void bolt on CD pour garder euh, ton buff de, de Hungering Void qui mmh. augmente la durée de ta void Form selon tes crites et selon le nombre de void bolt que tu touches sur le mono target. Ouais, c'est vraiment ta prix au numéro 1, clairement. Exactement. Donc euh, là, c'est bien. Là, je vois euh, des Shadow World Pain qui sont remis. Oui, c est, c est, oui, oui. oui bien ça, euh, ça c'est des Shadow War Def. Non, World ça, ça d'accord, mais je parle même. du Pain qui a mis là-bas trois fois. Ah, oui, oula. Ah, ça, c'est parce qu'il devait bouger, à mon avis, euh, sur une mécanique. Mmh. Quand tu bouges sur une mécanique, il y a trois choses que tu peux faire Tu peux Shadow World Pain, Shadow World Death, quand il est pas en CD Et te shield, parce que te shield en fight, ça te donne aussi, euh, je crois, 8 d'insanité de tête Tu peux faire ces trois sorts-là Mais euh, surtout là, en héroïque, ça devait être le consume ici, je pense, non Tu peux vérifier, 28 secondes, mais je pense que c'est juste quand il devait poser sa boule, moi Ah, oui, ouais, ouais, ouais. Tu peux te mettre euh, à 28 oui. secondes quand on regarde ça euh, euh, Tu remontes, remontes Ouais. Euh, on remonte euh, tout en haut. Tu vas dans replay on va à droite. Ouais, replay, ouais, nickel. Et tu te mets à 28 secondes du fight. Je vais cacher ma caméra, 2 secondes. On voit bien tout. Hop là. 28 Donc tu te mets à... Ouais, un petit peu plus tôt, ouais ça, genre 25. Ouais. Tu regardes. Toi, tu gères comment cette mécanique-là Quand tu dois... Quand t'as la... Il est où, là, juste pour voir Alors, attends, ah, il, est... il est ici, je crois. Il... Euh, ah, non, allez, il est au-dessus. Il est là, il est ouais, ouais. Attends, notre death Bah, n'hésite pack... pas à zoomer un petit peu, hein, zoom un petit si, peu. Ah si c'est lui ici. Alors tu ouais. peux voir son mouvement Ah attends, ah c'est parce qu'il doit se déplacer pour le miasme. Ouais, c'est pour ça. Bah, ah mais je connais cette strat. Tu sais c'est pas la strat des 4 carrés autour du boss Si si. C'est celle-là Je crois hein. Je suis pas sûr hein. Je ah crois ouais que c'est la strat de deux groupes ici, deux groupes ici. Ah, d'accord, ok. Alors, non, moi, je le la connais le DPS, pas. Le DPS, évidemment, il joue de comment tu sais jouer ta classe, mais il joue énormément, énormément en fonction de la strat. Mm -hmm. Et évidemment, pour repartir en mythique, enfin, si tu veux le maximum de DPS, il faut la strat des 4 autour du boss. T'es obligé. Elle marche comment cette strat-là Si tu peux l'expliquer rapidement la, la strat des 4-4 euh, les, les deux Les 2 là, les deux comme Non, là, mais les 2, je sais que je l'avais fait une fois, mais tu perds énormément de DPS. Euh... Je sais plus exactement comment elle fonctionne, mais il fallait vraiment pas opti. En fait, c'est un choix safe, mais tu penses vraiment pas à tes casters. D'accord. <rire> ça peut être résumé comme ça. C'est que. Elle est un peu particulière, cette strat. Donc en fait, la, la strat des 4 est beaucoup mieux parce que overall. Tu déplaces moins de DPS. Mmh, bah, exactement. C'est des mind blasts pas cast. C'est des... tout bah, ça pas cast. Quand, cas, quand tu construis une strat, il faut vraiment, vraiment, vraiment. Faire super gaffe à ça, genre, euh, est-ce que mes DPS vont pouvoir optimiser leur classe vrai, Et ça, c'est vraiment ce important bouge. dans les strats. À hein. chaque fois qu'il y a des strats qui sont réalisés, c'est en mode toujours avoir ça en tête. Est-ce que les DPS, ils vont pouvoir gérer Parce que là, du coup, il va au fond de la salle pour poser. Bah, là, il a posé la, la, boule, ouais. la boule. Toi, est-ce est... que tu... Euh... Regarde tout ce qui bouge, tout, tous les DPS. Est-ce que, est que, que toi, à ce moment-là... Ah oui, là, il rebouge. Oula Il bouge beaucoup trop. Je, je, je pense qu'il avait oh eu un bip, là sur le côté, par exemple. Mais, oh, mais, regarde, mais les bips, vous les mettez où, là Oula et il revient, et il a fait tout, tout le tour de la salle. En fait, il perd trop de DPS, à pas cast, parce que pendant tout ce ah moment-là, ouais. il... À mon avis, ça doit être ça. C'est la gestion des mécaniques. À mon avis, ça doit pas être sa faute, forcément. Ça doit être le red lead ou quoi, ou la strat. Ouais, ou... bah ouais, c'est le RL qui demande de se le... déplacer. Mais là, là, par exemple, toi, as, euh, dans une situation de recline, comme on ferait nous, imagine, là, demain, on retourne sur ce buzz. Ouais. Moi, je sais que, honnêtement, je vais plus au fond de la salle, je les sauque les boulons Mais bon, est-ce que toi tu fais ça ou est-ce que tu y vas y quand même les Alors il y a deux trucs qui sont vraiment instantes Bah t'as ton Night fait évidemment. Franchement c'est très rapide, une seconde ne ah ouais. casse, même pas. Juste tu casses une Mind Blast ou quoi, tu directes comme un blink de mage. Tu mets ta caméra en fonction et tu, tu blinks sur le côté avec le Faé. Ou le saut de Gobelin, si t'es Gobelin. Généralement c'est ce que tous les SP sont parce que c'est le plus opti. Là il l'est pas, lui il est pas Gobelin j'avais vu. Mmh. Ou saute de gobelin c'est rapide Tu te mets sur le côté Ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure Tu te shield hein. Tu as le, talent, euh, le deuxième talent La body and soul Qui t'augmente ta, ta movement speed Pendant genre 4 secondes Quand tu te shield Ça te donne 8 d'insanité Tu peux plus vite poser ta boule Et ça te donne euh, une réduction de dégâts Parce que tu as un shield sur toi donc euh, franchement c'est le plus opti, je sais pas si lui il des Tu peux shields. regarder les ouais cast timeline comme on était tout à l'heure, voir ouais. enfin, s'il y a des shields qui ont été castes. Il faut le resélectionner lui par contre, faut resélectionner ouais, des shields. Au Power Shield il y a, regarde shield. voir la ligne, Et... regarde voir, il le Pour met Shield, non tu vois il y, y a rien, il ne aucun shield. Il y, hein. y en a forcément un, sinon il y aurait y pas y ici. y ici, ouais. ouais, ici, mais à une 32 pattes, quoi. Et est-ce qu'il est, qu y a... bah oui il est est-ce que la forme d'âme, est-ce qu'on peut le voir Ça, je suis pas sûr qu'on peut le voir. Est-ce qu'elle a été claquée La forme d'âme, je sais pas si on peut le ah, voir. Ah, Le, le, le euh... sous-shape, soul shape. si, si, ouais, sous-shape, il était utilisé. Il était utilisé quand Il a été utilisé une fois ici, ouais. Donc il a ah, c'est au moment de la transi, c'est à 70. C'est ah, la, ouais. euh... la transi. D'ailleurs, la transi, t'es même pas obligé d'utiliser. Hein. Comme je dis, tu, tu castes un shield. En fait, j'ai envie de dire, ton saut de gobelin et ton Soul shape c'est vraiment quand, en... quand t'es en retard, euh, quand t'as. Quand t'as pas pensé à la mécanique qui arrive, généralement t'essayes entre tes casts parce qu'il y a toujours une seconde entre tes casts de refresh de GCD. Tu essayes à chaque fois de bouger un petit peu, un petit peu euh, pour gratter du DPS à chaque fois. Tu vas mettre une Mind Blast et après il y a mm -hmm. le, le temps du GCD pour que tu te tu te déplaces rapidement. Ouais, c'est ouais. ça, vrai, vraiment c'est ça. Utilise à fond le GCD pour tes sorts. Donc par exemple, effectivement tu casses, tu déplaces, tu casses, tu déplaces. Alors SP, il n'y a pas à dire, c'est probablement la pire ou une des pires avec Maj'Arkane et compagnie pour réussir à gérer les mécaniques sans perdre de DPS donc c'est logique que tu en perds euh, c'est normal, voilà tu perdras forcément du DPS et tu n'as pas choisi la classe la plus simple pour gérer les, les mécaniques sans, sans perdre de DPS mais c'est vraiment super important typiquement quand euh, là il fait la grosse au sol hein, euh, et que tu dois forcément te barrer c'est le genre de moment où il faut que tu l'anticipe à l'avance tu sais que ça va arriver donc tu commences à déplacer petit à petit avec ce genre de truc, alors évidemment après faut que tu vois au niveau de ton RL etc Faut aussi, alors Dans, dans certaines guildes il faut être force de proposition au niveau des strats Si tu vois que tu te déplaces Autant que ça dans un fight Faut vraiment que tu le dises, fais écoute mec euh, Tu vois genre typiquement dans ma guild c'est pareil Tu vois genre je, vais faire, je fais le RL T'inquiète pas que tous mes DPS Dès qu'ils voient une frame où ils peuvent optimiser leur DPS Ils me le disent, alors évidemment Derrière en tant qu'RL tu dois dire oui, non, tu vois, parce que des fois, bah, ça n'aide pas le groupe. Mais euh, en tant que DPS, c'est à toi de dire, « Attention, là, là, je perds du DPS sur ça, je perds du DPS sur ça, je perds du DPS sur ça. » Et ton but, c'est pas forcément le parse de fin, mais pour qu'il un boss, il faut des dégâts. Et si, en fait, chacun de tes DPS arrive à optimiser de cette façon-là, en ajustant la strat, en voyant... Euh, est-ce qu'on ne peut pas m'économiser en fait tous ces déplacements-là Bah tu vas finalement y gagner. Et c'est important, mine de rien, euh, que, même si t'es dans ta guild, et d'ailleurs tu, tu peux dire à ton RL de regarder la vidéo, c'est vraiment important en tant qu'RL de faire la strat qui optimise le mieux le DPS de tes joueurs. Et en plus ils seront le plus contents, donc euh, on vraiment faire gaffe à ça. Et euh, donc là on revient à peu près au graphique des dégâts de ce qui va pas trop trop. Euh, le nombre de Mind Blast doit être à peu près égal au nombre de Devouring Plague. Donc là t'as augment... as, as loupé... 10 casts de Mind Blast minimum. Mm -hmm. Si tu regardes rapidement, euh, Devouring Plague que je suis à 29, ouais, ouais. Mind Blast, je suis à 32. Tu vois, par ouais. exemple. Mm. Il y a ce qui me choque tout de suite, le nombre de Void Bolt. Alors, ça, un petit truc pour tous les SP. En fait, le nombre de Void Eruption qu'on voit ici, 5, tu le multiplies environ par 8, on va dire, et tu as ton nombre de Void Bolt. Ah ouais, donc tu, tu veux dire qu'il en manquerait. Et ben il en manquerait 19, bah il en 19, là, manque là, euh, presque la moitié. Ouais. Le il en, 20. 20. en fait, il a oublié, enfin, il a pas casté. Il lui manque au moins 20 void bolt Alors pourquoi je dis 8 Parce que sous BL, tu peux en caler 11-12. Mmh. Et comme on voit, ça fait 5K une bolt void, void donc euh... mmh. Donc ça fait 5K. Ça t'applique ton Hungering Void où tu as 10% de dégâts en plus sur la target. Mmh. Ça t'augmente ta, ta, ta void forme. Enfin, il n'y a que des avantages à la caste void bolt Donc là par exemple, il lui manque 19 void volt Bon, elle euh, est peut-être 15. Ou... Mais il lui en manque clairement. et Il n'a il a clairement pas cast assez de, de void bolt Et void bolt aussi. Euh, la Shadow Apparition Quand euh, tu Vampiric Touch un ennemi euh, Non seulement ça applique la Mastery Mais à chaque fois que tu castes Un, un Void Bolt, une devouring Plague Ou une Mind Blast, bah ça te fait une Shadow Apparition Donc tu perds encore du DPS à pas cast de Vampiric Touch Ni de Void Bolt Je sais pas si je me suis fait comprendre Ouais si si c'est complètement clair ouais, bien sûr. Et, et par exemple le Mind Flay tu vois c'est notre filler C'est ouais. en, en gros quand t'as pas de CD quand as Attends pas de Mind je le vois Blaster. pas tu peux, tu peux juste scroll un peu Parce qu'il y a ma caméra devant Ouais, nickel, merci. Ici Parfait. Là, le mindfly, euh, ici, il faudra en, aux alentours de 15 à 20%. En fait, c'est notre filler qu'on appelle mmh. ça. C'est le sort qu'on met quand on a. Ouais, bas, que tu fais quand ses... t'as rien à faire, c'est ton auto Voilà, limite quand, limite, hein. quand, ouais. quand il te reste 20% sur la Vampiric Touch, mmh. quand il te reste 15, 15 secondes sur euh, Shadow World Pain, quand t'as pas de stack de Mind Blast, tu vas mindfly. Et là, elle en a mis que 12%, alors qu'il faudrait plus euh, dans les 20%, on va dire. Il euh, y a un autre truc qu'on peut voir, c'est les procs du légendaire. Donc là, on clique sur Mindbender. Et il y a mêlé, donc ça c'est juste quand on clique sur le Mindbender, juste les attaques mmh. à fond Et le shadow flame Rift Donc là on peut voir qu'il y a 67% et 32% Et euh, normalement on devrait avoir un peu l'inverse Voire égal, pour que ça va en vrai Ouais moi ça je suis à 50 50 ça... Et lui il ouais. ouais, est à 70-30 Ouais c'est qu'il manque un uptime d'attaque bon, et... mentale et mode de mort pendant Exactement. le Mindbender quoi mmh. Exactement, il en manque Donc là euh, faire attention aussi à l'utilisation du légendaire, on perd énormément de DPS Et ça, plus ça, plus ça ça commence à faire beaucoup. Par contre, euh, aussi, euh, si vous voulez vous améliorer, il y a OANalyzer. Ouais, euh, très, très, bon site site, hein. très très bon site. Ça, ça, ça marche pour les SP. Insane. D'accord. Euh, c'est franchement euh, mon meilleur ami qui est Deka, il l'utilise aussi pour voir euh, s'il si, y a des mmh. soucis ou quoi. Et là, on peut revoir à peu près. Euh, bon, c'est un peu moins précis que ce qu'on vous a expliqué, mais franchement, c'est pas mal. Vous voyez, l'uptime de, de Vampire Touch, mmh. 73%. Euh... Donc, oui, il faut savoir euh, que quand non, deux on est tu Juste deux oui. secondes. Euh, ce site, du coup, euh, je, je sais pas si t'as vu, j'ai déjà parlé dans les vidéos, mais en gros, t'as juste à prendre ton log, n'importe quel log que tu fais, ouais. et tu le copie colles sur ce site et ça va directement l'analyser et te donner les données donc tu as juste à copier-coller ton log et tu le mets dedans ouais c'est bon tu peux continuer et donc euh, le, le, le site reconnaît exactement la difficulté, le boss euh, on peut voir tous les gens de, de son raid donc là je t'ai sélectionné mmh. toi parce que j'ai pris tes logs à toi et tu peux voir derrière toute la checklist donc comme on avait dit ton uptime de, de Vampiric Touch euh, donc ça les Shadow World Dev le... alors ça faut faire à très attention parce qu'en fait quand tu tues pas la cible tu te prends les dégâts et tout, tout SP s'est déjà tué avec le Shadow de World de Def. <rire> si tu mets un gros kit à 40k, euh, tu meurs. <rire> D'ailleurs, tu l'as fait hier, je tiens à te le dire. Ah oui, c'est possible. C'est ah possible. Ouais, ça hier, ouais. <rire> hier sur Denatrius, <rire> c'est possible. Ouais. Parce que en fait, quand tu crit dessus, faut savoir que quand la cible a moins de 20% de ses HP, euh, tu fais 150% de dégâts en plus dessus. Euh, donc voilà, je vous fais pas de dessin. 150% de dégâts en plus si tu tapes à 24 dessus. Euh, <rire> ça te fait un gros 40k dans la tête. Euh, ton nombre de Void Bolts qu'on a vu avant. Ton nombre de Might Blast que je t'ai dit qu'il t'en manquait au moins 10. Euh, ce que je t'avais sûrement dit avec ton nombre de Devouring Plague que t'as sûrement du overcap. Euh, C'est sûr parce qu'avec 55% de, de uptime, tu as dû euh, manquer des, des procs. Euh, ensuite, il y a même, tu peux voir sur le site euh, si tu as tous tes enchantes, si te manques des choses. Ah, bah là d'ailleurs sur ce flyer. Pla... Oh, ça ah, oh, si c'est pas bon. <rire> euh, Est-ce qu'il la gère pas les nouvelles <rire> flasques ou... ah, merde, Alors il pas... avait mangé, il n'avait pas flasque ce try. Ah merde, ouais. ça fait rien, enfin, Les flasques ça coûte pas cher en plus. Hein. Petit flacon ouais. spectral là, boum boum. Ah, oui, oui. Parce que Ou chaudron faisons, de guild, hein. demande à ta guild de mettre des chaudrons. Hein. Pareil, si vous faites du mythique, la guilde met des chaudrons. Hein. Es... Quitte si à demander, demander voir, une petite cuisination au moins, mais les chaudrons de guilde ça, ça carie. C'est hein. vraiment enfin, Demande à ta guild de mettre des chaudrons. Si on peut voir sur Blue de Mallet, il y avait un truc avec les. Ah non, c'était pas sur Blue de Mallet, c'était sur Hero. Euh... Hero Damage aussi, c'est un autre site où tu as les ball. Et t'as vu comment c'est. <rire> c'est insane en fait. Si tu n'as voilà. pas de flasque. C'est insane, tu vois la pré -pote intel, ouais. elle te donne ça, et si t'as pas de flasque, bah, c'est ouais, presque... comme énorme. si t'avais pas de pré mm. C'est énorme, c'est vraiment, s'il il y a un truc à penser, c'est au moins la flasque. Tu perds énormément ouais, super ouais, ouais, ouais. Et donc là, après derrière le site te remet un peu tout ce qu'on t'a dit. Euh... Bah énormément d'infos, hein. ouais. je pense que tu as, as déjà pas mal de pistes euh, de réflexion là-dessus, tu as, as beaucoup beaucoup d'infos. Je pense qu'on pourrait faire un petit dernier en regardant un, log, euh, un autre log qu'il a fait. Sûr, ouais. Genre sur un, un fight hein, où il y a un peu moins de déplacements, où du coup il y aurait moins de pertes de DPS je sais pas si tu peux tourner sur son profil vite fait au si, si, si. pire tu tapes des on devrait le retrouver il est sur d'alaran ouais il est là ouais, nickel. Est... Euh, donc là soit on se fait par exemple un huntsman mais il a fait une bonne perf quand même soit Lady Inerva par exemple où il y, y a peu ouais, de déplacement ça peut être pas mal Lady Inerva aussi hein. genre euh, le 29 ouais. avril ouais c'est pas mal, oh putain vous avez fait des kills proches hein. donc le 29 avril par exemple si je prends, ouais tu, le re... tu reprends lui boum Oh putain, le pool est pas mal là, déjà. Ouais, le pool est déjà beaucoup mieux, ouais. Monté tu peux à... regarder quand il est mis à BL sur les buffs Comment Tu peux regarder dans le buff Ouais, c'est 100%. Voir. Rien qu'en voyant ça, c'est sûr que c'est au pool. Ouais, Et mais euh... je veux dire, la, la, la BL elle est au pool, je pense Ouais, 100%. 100% elle est ah, ouais. euh, au pool. 100%. En mythique. Ouais, héroïsme, c'est au-dessus. Au il est au pool. Tu regardes l'héroïsme, là Tu vois Ouais, c'est ouais. sûr. sûr. Mm. Je veux pas taper 20 cas sans... Et, et quand, quand la belle est au pool, t'es obligé de prépote au pool. Donc, normalement, on va retrouver aussi la. la prépote. prépot. Elle est. Potion en dessous. Est... Ah, elle y était. Ouais. Ouais. est euh, Ouais, elle est là. Ouais. Ici, donc t'es obligé. Tu vois, ah tu nickel, sais, elle tu es, est es bien es faite. Le... Hein. Ouais. ouais, la prépote est bien. Donc, euh, on peut revoir l'open si. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y, va voir l'open. Timeline, cast. Bah, J'imagine, il y aura donc, là, la même chose là, que tout à l'heure. Toujours pas de vampiric touch avant mmh. le pool bon pas, ouais. je suis pote mais c'est bon non mais c'est important hein, t'as raison le le, le le pet le pet est placé alors non ce que j'avais dit tout à l'heure c'est qu'il faut fail trinket la trinket est beaucoup ouais. trop tard ici ensuite pet et là tu vois il l'a bien fait comme avant shadow word Ouais, ah, et ça c'est bien avant la avant la voix de forme parce ouais, que ouais. c'est deux free procs parce que en fait ouais. là ici il va rentrer en cd ton mind blast Sauf que quand tu vas être forme, tu as un stand de proc. Ouais, tu récupères deux stacks de Exactement. Donc mmh. en fait, tu as zéro perte sur la Mind Blast, tu vois. Mmh. Euh, et la pré aussi, un peu tard. Bon, après, euh, comme elle dure 25 secondes, ta votre forme dure euh, ouais. environ pareil. Mais tu peux la mettre, honnêtement, dès que tu commences à mettre tu, ton en, pet, Honnêtement, hein. tu peux la mettre en même temps que le faille mmh. et la trinkette. Ouais, clairement. Euh, comme ça, euh, pourquoi Alors les gens vont dire, pourquoi tu failles si tôt C'est, comme on a dit tout à l'heure, pour le proc mastery tu prends mm -hmm. euh, je sais plus combien 350 de mastery mm -hmm. et euh, pourquoi tu trinkets juste avant pour les 5 secondes de crit en fait tes 5 secondes de crit vont pop sur tes premières Void Balls que tu vas mettre ici okay. et euh, donc ici si rapidement on revoit le, le graphique donc tu à 69 toujours un peu bas en... je sais pas s'il y a donc ça c'est deux symptômes soit il overcap Soit il n'utilise pas assez de, de fouet mental ou quoi qu'il a 19% il est ah, pas, est mal. pas mal. par oui. contre il y a encore touché vampirique un peu bas Ouais, bon, ici, ouais. ouais. ça a touché vampirique à 84 c est, c est Ouais pas pas tu plus, peux vraiment mettre 99 sur les deux là en vrai Et ça le Wicora franchement mmh. il carie énormément, à Fener ou public sur Vago mmh. il carie énormément ça, Comme Naxi disait tout à l'heure, en dessous de 7 secondes il va s'allumer ta case Et tu pourras redot free et tu auras 27 secondes sur la Vampiric Touch Ouais. Sachant que n'as jamais besoin raison. de redot en, en void form parce que à chaque fois que tu mets un éclair du vide, ça te régène de 3 secondes tous tes dots. Ce qui m'amène à un truc qu'on n'a pas vu, qu'on pourrait regarder sur Slug, euh, le reburst. Ah, bien sûr, ouais. Donc, genre se mettre à une 30, j'imagine Alors, il faut savoir, au pool, comme là il a BL, euh, au pool, euh, donc c'est la meilleure manière de faire des dégâts, on va dire. Euh, sur Inerva je vais prendre en particulier Donc là en fait t'as tout T'as trinket, t'es gros GCD on va dire mm -hmm. T'as ton Bender 1 minute T'as ton Fai, une 1.30 T'as ta Voidform qui a une 10 quand tu Fae mm -hmm. T'as P.I 2 minutes Et t'as ton trinket 1.30 euh, ou 2 minutes mm -hmm. T'as 2 minutes Donc en fait comme c'est pas tout des GCD de 2 minutes En fait ce que tu vas faire dans la théorie C'est que tu vas tout claquer à l'open et la deuxième Void Form, comme elle a une 10, tu pas de pays ni de Trinket. En fait, ce qu'il qu faut faire, l'idéal, c'est euh... Bah Attends, on va voir si lui... Il a fait bah le pet est aussi form. sur une minute, tu délayes avec ta forme. Enfin, tu alors, fais le fais avant pet, et... Euh... Alors le pet, franchement, euh, ça dépend du kill time. Le kill time aussi, on le dit pas assez, mais il joue énormément mmh, sur sûr. DPS. Donc là, on peut voir qu'à une minute, il repète, tu vois, une minute ouais. deux, il repète ici. Donc ça, c'est bien. En vrai, moi, je le conseille de le mettre en oncd. CD en vrai parce que tu sais jamais exactement à part si t'es en reclear euh, tout ça mais c'est pas le cas euh, tu sais jamais le kill time combien il va être si tu vas avoir des alliés morts du coup ça va mettre une minute de plus à tuer le boss je vous le conseille de le mettre le pet toujours en CD toujours à une minute tu dois avoir à chaque minute un mindbender qui proc derrière très bien il a pensé à chat de war. ouais t'as vu c'est cool hein ouais c'est vraiment bien derrière ça c'est très bien donc il a redote derrière donc là on est à une minute et là la void form réarrive et là en fait il a mis ses cd comme il faut alors voilà il a mis ses cd comme il faut donc en fait faut void form on cd et en fait tu vas récupérer ton faille juste pendant ta void form donc ça c'est pas dramatique comme euh, comme j'avais dit tout à l'heure les tous les deux chez tous les deux gcd donc tu mets une void bolt un, une attaque mentale et ça et euh, ton faille et après tu remets une void bolt derrière donc ça c'est bien et normalement donc ça c'est la deuxième Void Form, donc tu vois que la, de, la deuxième Void Form t'as rien, t'as pas de pays, t'as pas de trinket, t'as pas de potes, t'as rien. Par contre tu vas voir le buff en Void Form de ton buff de Mastery, donc euh, la deuxième Void Form c'est pour ça que les, les pics de dégâts sont beaucoup moins hauts. Par contre la troisième, ah là une erreur tu vois. Ah ouais faut la delay t'a payé. faut ouais, la garder pour la Void Form. Hein. Ouais. Tu vois le, le, mm. le pet il revient, il revient bien, donc là il a un peu il a delay de 10 secondes son pet, Bon ça, ça ouais. sera... je, je l'aurais mis ouais. en CD. Et l'API l'a garder, parce que là, l'API... Il y a une en fait, attaque mentale tu... qui a été cancelled aussi, non Ah non, c'est un proc, c'est un proc, là. Ouais, c'est un proc, ouais. ouais. Quand tu quand tu foues et mentales, fou mental, as t'as des, des procs, proc, ouais, bien sûr. T'as des chances avec le conduit de Dissonante Eco, ouais. avec du vide, ouais. ou avec... Euh, ouais, bien sûr. Dans le... bah, de baseline, hein, tu peux de avoir des voilà, attaques mentales. Et donc là, l'API, en fait, elle, je vais pas dire, elle sert à rien, mais tu, tu n'as rien, en fait. Parce que là, tu redotes, tu redotes. Oui, ton, tes dots vont proc' plus vite, mais... Tu gagnes vraiment 0 dégâts ouais, à faire ça. Ouais, ouais, ouais. Là, tu, tu devrais 100% delay ton ta API pour après la remettre. Ah, mais c'était la fin du fight. Non, non, euh, le fight est beaucoup plus loin. C'est juste que. Euh, ah, c'est euh, le moment. Non, non, tu peux continuer la, la barre en bas. Euh, regarde, euh, continue. Ah oui, bon. C'est juste que. Euh, en fait, il y a le pop des, euh, des Zad à ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a 4. Et bah, alors douleur. dans ce cas-là, oui, je voulais parler aussi du pop des Zad. Je ne sais pas exactement il est à combien, mais toujours garder son Mindbender pour les Zad. Parce que là, le Mindbender est worth à 1 à 5 targets, même à 7 targets en Mythic+. En Mythic+, tu vas utiliser tes proc, donc ton Shadow World Death, et ton attaque mentale de 1 à 7 targets. Et donc là, l'API ne vaut vraiment pas le coup. Et si c'était le time des adds, c'est très bien. Vérifie Var, va dans Replay. On va regarder okay, à combien à ils apparaissent les ads. Va... 122. T'étais deux minutes quoi. 2 minutes quoi. Et donc là dans replay. S'il si va dans replay, ouais. On va voir à quel moment il pop. Ouais. Sur Inerva c'est vraiment ça le, le gros. Euh... Mm, bien sûr. Français. Une 22, ça fait. Non c'était on mois. va regarder les ads. Là il y avait un ad, il euh... y avait un ad. Et là il n'y en a pas. Continue un petit peu. On va mettre à partir d'ici. Je sais pas combien il pop les ads. Il n'y a pas l'aide. Le Parce que nous c'est vrai que c'est vers 2 minutes qu'ils reviennent mais là on les a pas... Attends là là il y a des ads non Ouais là là là, là, là... ah début ah ah ah ah ah ah tac tac là il ah ah ah ah ah ah ah ah ah Là, en a. là il y Là ah Là il T'es à 2,14, c'est ça je sais pas. Ah oui, non, en fait, ici, c'est la zone rouge autour des joueurs avant l'AD, je crois. Ah oui, d'accord, ok. Continue. Tu peux zoomer un donc petit là, peu là, qu là regarde, quand frêles. le prêtre, ici, va s'enlever, voilà. Et là, à ce moment-là, ils ont pop, donc là, il y a le... le y a yes, c'est ça. Là, t'es à combien de temps, non T'es à combien de temps Et là, de 15. là, je suis 2,15. Donc, si donc 2,15, 15, ça fait 135 en secondes. Ah, il ah, y a moyen qu'il ne l'ait pas mis, du coup. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, euh, prochain clear ou quoi euh, faut vraiment faire attention sur énervant en SP oh, Ce que je vous conseille C'est juste mettre devant un Vampiric Touch Sur euh, chacune des cibles Comme ça tu as le proc Des apparitions d'ombre qui mmh, vont mmh, aller mmh. sur elle euh, si Tu vois sa passive cleave un peu Et, et euh, Toujours garder son Bender Pour le proc euh, des Zad C'est pour ça que les, les choses du type euh, euh, Big Wigs C'est insane Tu dois toujours avoir un un, un, un proc Big Wigs à côté pour voir exactement quand les adds spawn. Si tu vois qu'il te reste 15 secondes sur ton Mindbender et que les adds arrivent dans 20, tu delay. Parce que le, le DPS sera augmenté forcément en fait. Tu vas oh, oh, elle, Les dégâts de zone de, de légendaire ils font trop mal avec le pet. Ouais, mmh. Donc tu les vampirines Qui touch direct ouais. et après tu, euh, tu ouais. attaques mentale et machin. Et, et après je, ouais, je, je focus Inerva. Je lâche pas parce qu'on a un. On n'est pas comme la Fly non plus, mais on soit passé mal de target parce qu'il faut les redot mmh. pour appliquer la mastery, etc. Ouais. Il faut, il faut toujours garder Inerva en focus, en gardant ouais. juste les dots sur les autres, et en fait tu vas les passifs cleave avec tes, tes apparitions et ton, et ton bender. Toi tu fais tap tap tap, tu fais du mousse-over, tu fais comment Du focus, tu gères comment ça Euh... Je tab ou je clique dessus. D'accord, ça marche. Mais j'avoue que le mousse-over, j'y suis pas encore, mais je pense que c'est le plus optique en vrai. Mmh. Moi je pense que je ferais ça aussi. Hein, que... ouais. le enfin, je fais les deux avec Focus et Mouseover, mais euh, je pense avoir les deux ça va être vraiment bien. Surtout en Mythic Plus, c'est là où tu vois le plus. Euh, en Mythic Plus pour DOT, les AD et tout ça. Euh... Après en Mythic ouais. Plus ça change un petit peu parce que la Void Form applique directement ton stack maximal de... que tu vas gagner en, oui. en Mastery. Mm. En fait dès que tu passes un void form et que t'as pas une cible, que t'as pas de dot une cible, c'est pas grave, tu auras quand même. Ouais. Je... ouais t'es considéré comme étant avec tes 3 et d T'es considéré mm. exactement. Donc euh, en Mythic Plus, ça change un petit peu parce que tu gagnes toutes les stacks. Donc euh, suivant les packs et tout ça, tu vas pas forcément euh, tout dot. Donc après il y a des builds spéciales en Magic+, Plus mais peut-être pour une prochaine vidéo. Ouais, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas là, t'as déjà énormément d'infos de qu'est-ce que tu peux améliorer. Donc hésite pas à aller prendre un petit peu de temps, mettre tout ça en place, regarder bien tes propres logs, regarder un petit peu les uptime, etc. basé sur tout ce qu'il a pu te remonter à Esprit. Parce qu'en plus du coup, t'as la chance d'avoir, entre autres, autour retour d'Esprit qui connaît les pourcentages euh, qu'il faudrait avoir typiquement sur ta peste dévorante, etc sur l'écart de dégâts entre les mêlées de ton et, euh, et euh, okay. les dégâts que tu vas faire au niveau mmh. du légendaire par exemple donc t'as pas mal de petites pistes d'amélioration hésite pas non plus à faire des retours au niveau de ton RL sur les strats par exemple si tu dois autant te déplacer vérifiez déjà est-ce que toi en appliquant la strate t'as besoin autant bouger ou pas et ensuite du coup t'as tout le reste donc les uptime etc c'est vraiment important hésite pas à mettre un petit affénard et si d'ici je sais pas genre vers mmh. juin vers juin, tu vois, le temps que tu as tout ça mis en place, tu reviens vers moi, tu m'envoies un petit message, et tu montes montres de nouveau tes logs, et, et que tu as réussi à les monter, pour, honnêtement, je serais le plus heureux du monde, donc n'hésite pas à mettre tout ça en place, et à toi qui as regardé la vidéo, donc de façon globale, hein, j'espère que tu as apprécié, n'hésite pas, si tu as envie de passer dans DrLog, tu vas sur le Discord, il y a un channel DrLog, tu as le lien juste en bas dans la vidéo, et merci énormément à Esprit pour tous tes conseils. Ah de rien, merci à toi, merci à vous tous qui suivez Naxi. <rire> Donc excellente euh, journée à toi Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite